Welcome to the RightsCon studio. I'm Melissa Chan and we're in conversation the next 30 minutes with Shaki Gades. Shaki Gades is the president of the Tunisian National Authority for Protection of Personal Data and an expert on public law and information and communications technology law. He is a graduate of the Tunisian University in Public Law and International Academy of Constitutional Law, and is also the secretary general of the Tunisian Association of Constitutional Law. He'll be in conversation with Estelle Massey and Sharif Elhadi. This conversation will take place in French Estelle Massey is Europe Legislative Manager and Global Data Protection Lead at Access Now. And Sharif Elhadi is AccessNow's MENA Policy Analyst. They'll be discussing international best practices with regards to personal data protection, Tunisia's role in the fast-moving landscape, and challenges linked to ID administration and unique ID in the Global South. Access Now team, over to you. Thank you, thank you, Melissa. Welcome, everyone. And for our English-speaking uh, viewers, you can follow the subtitles here because I'm going to switch to French. Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver ce soir avec uh, ma collègue Estelle, en compagnie de Monsieur Chabri Gaddes, comme l'a annoncé Melissa, président de l'instance nationale de protection des données personnelles en Tunisie, et aussi président de l'Association francophone des autorités de données personnelles depuis septembre 2019. Euh, J'aurai l'honneur et le plaisir d'interviewer M. Gadès avec ma collègue Estelle, qui est notre leader euh, en matière de protection des données, et moi-même, je suis l'analyste des politiques pour la région MENA, pour AccessNow. Euh, M. Gadès, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être avec nous. c'est un plaisir. Merci, le plaisir à partager. Bienvenue Estelle, et euh, je pense qu'on peut... Directement commencer par une question globale, mais très importante. Monsieur Gades, après euh, toutes ces années passées euh, en matière de protection des données personnelles, à la tête de l'instance de protection des données personnelles en Tunisie, et puis à la tête de l'AFA-DP, euh, quelle est votre évaluation de l'état des lieux concernant euh, la protection des données personnelles euh, dans les pays du Sud en général et, euh, peut-être aussi en comparaison avec ce qui se passe dans les pays du Nord, quand on dit pays développés C'est une bonne question, indiscutablement. Dire quelle est l'évaluation générale, je dirais que en ce qui concerne les pays du Sud, de, généralement on le dit du Sud de la Méditerranée, en ce qui nous concerne, c'est généralement des pays qui se mettent depuis quelques années à la protection des données. Nous, en Tunisie, on a été relativement précurseurs dans la région, puisqu'on a été les premiers en Afrique et dans le monde arabe à se mettre à la protection des données. Mais il est indiscutable que beaucoup de pays nous suivent. On a un réseau africain, par exemple, qui est très actif actuellement. L'idée est de pouvoir mettre en place cette culture de la protection qui est un peu plus difficile que dédicter un texte parce que les textes, on les voit apparaître un peu partout euh, sur le continent, euh, même dans le monde arabe. On vient d'avoir un texte en Égypte, euh, il y a un texte en Algérie depuis quelques années. Euh, bien sûr, le Maroc et la, la Tunisie sont, euh, depuis quelques années, en tout cas installés dans cette protection. Mais pour euh, le reste de, de cette région-là, c'est quelque chose de relativement nouveau. Et même quand il y a les textes, il y a encore un, un décalage entre, euh, entre le, le corpus juridique qui institue cette protection et la culture, d'une manière générale, de la société et des décideurs en particulier concernant ces questions. Par rapport à l'Europe, bien sûr, par rapport au Nord, il ne faudra pas oublier qu'ils ont quand même, que le Nord a 40 ans d'avance sur ces questions-là et que l'on ne peut pas, avec une baguette magique, les rattraper très, très rapidement. Et donc, on fait tout pour ça. On travaille là-dessus. C'est quelque chose d'assez évident. Euh, moi, je préside cette association des autorités francophones. Et c'est vrai que dans cette autorité, on a des Canadiens, on a des Français, on a, des, on a, on a, on a en tout cas des Suisses, euh, des, euh, des, la, la représentation grecque aussi. Mais euh, on a aussi le plus grand nombre vient du sud euh, de, de la Méditerranée. Et là, on voit bien sûr les différences qu'il y a entre ces deux espaces. Et c'est, je trouve, tout à fait normal. Que le plus important c'est de prendre conscience de l'impératif de se mettre à la protection et de travailler dessus, et c'est ce qu'on essaye de faire, bien sûr, avec tous les moyens disponibles. Vous parlez euh, de la différence culturelle, un petit peu dans l'approche de la question des protections des données entre les différents pays, les différentes autorités, et de, de l'importance d'instaurer oui. euh, oui. cette culture. On sait que dans beaucoup de conversations, que ce soit au nord ou au sud, les questions, les enjeux économiques sont très importants aussi quand ces, quand ces questions viennent à être abordées. Quel est votre regard sur l'importance de, de, de ces enjeux économiques et, et est-ce que vous pensez que c'est un frein ou un potentiel à justement instaurer cette culture de la protection des données et comment s'assurer que cette question est aussi un, un élément de, de droits fondamentaux, par exemple euh, premièrement, euh, il faudra commencer par dire, puisque vous avez mis le, le doigt dessus, euh, quand vous parlez de l'Afrique par exemple, vous savez, euh, les gens ne, ne, ne, ne se rendent pas compte de cela, mais pour montrer la différence dans les cultures, euh, vous avez en Europe l'article 8 de la Charte européenne des droits de l'homme qui parle de la, du respect de la vie privée, et alors vous ne trouverez pas un article similaire dans la charte africaine. Il n'est pas question de vie privée dans l'espace africain, parce que ce n'est pas dans la culture africaine d'une manière générale, de parler de la vie privée. Donc, c'est quelque chose de relativement nouveau, indiscutablement. Mais aujourd'hui, quand tout le monde se met euh, à la digitalisation, quand tout le monde se met au numérique, quand tout le monde discute, comme nous, avec tous les nouveaux moyens de communication euh, qui collectent à une masse énorme de données, et donc euh, du big data, euh, ce n'est plus une question de choix. Il faut se protéger, il faut protéger ses citoyens et il faut que les personnes elles-mêmes puissent être conscientes et développer cette culture pour pouvoir se protéger contre les abus qu'on constate donc à travers ces utilisations qui sont tout à fait normales, mais qui devraient être canalisées indiscutablement. Alors, l'intérêt de toutes ces questions-là sur le plan économique, je pense qu'on n'a pas à en parler, c'est tellement évident, mais si vous voulez, bien sûr… Est-ce que vous pensez qu'on peut aujourd'hui vivre en autarcie, euh, de pouvoir euh, euh, se dire que toutes ces questions-là, c'est des choses qui nous viennent de l'étranger, que ça ne nous, nous concerne pas, que ça n'a pas d'impact sur nous Aujourd'hui, on ne peut plus faire de l'économie moderne sans travailler dans, sur le numérique, indiscutablement. Et toutes les, tous les États du monde euh, ont cette préoccupation. Comment est-ce qu'on peut s'approprier toutes ces technologies euh, modernes aujourd'hui, mais aussi en préservant, je dirais, mais je pèse très bien mes mots, en préservant premièrement et surtout la dignité de l'être humain. C'est ça, nous on, on le dit souvent avec ce slogan ou avec cette, cette terminologie, euh, on est protecteur des droits et on, est, on veille et c'est écrit dans la Convention 108 du Conseil de l'Europe, c'est écrit dans la loi tunisienne, dans l'article 1er. Nous, notre mission, c'est de préserver et de protéger la dignité d'un être humain. Il faudrait qu'à travers tous les traitements qu'on fait de ces informations qui le concernent, donc de ces données personnelles, on n'oublie jamais que c'est un être humain derrière et qu'il a droit à de la dignité et que ce n'est pas une masse d'informations, que ce n'est pas un dossier, que ce n'est pas un numéro, que ce n'est pas un chiffre. Monsieur Gattis, vous avez évoqué la Convention 108. Et on pourra aussi évoquer le RGPD, la Réglementation générale pour la oui. protection des données, qui est le standard européen et peut-être un des standards internationaux les plus réputés en la matière. Pensez-vous que, ce, que ces standards ou ce standard en particulier est applicable dans, dans les pays du Sud ça, ça, ça revient à la réponse que j'ai donnée en premier. Vous parlez de l'RGPD. L'RGPD est indiscutablement la, plus, la norme la plus évoluée en matière de protection des données. Estelle est là, elle vit en Europe. Je ne lui poserai pas la question s'il y a des problèmes à pouvoir assurer cette application et, et cette intériorisation des normes du, du RGPD. Mais moi, je peux la donner la réponse. L'Europe, depuis à peu près quatre ans, souffre à appliquer les normes du RGPD. Indiscutablement, ce n'est pas évident du tout. Alors, si l'Europe, ça fait 40 ans qu'elle cravache à se mettre en conformité aux normes et à faire évoluer les normes avec le RGPD, avec la 108, la 108 ⁇ donc euh, sa modernisation, à vous pensez, nous euh, qui euh, nous, nous sommes mis à cette protection dans, à la, à, en 2004-2010, donc il y, a, il y a quelques années, il y a beaucoup d'États, ça fait même pas 10 ans qu'ils se sont mis à la, à la protection des données, je pense qu'il va falloir euh, donner du temps au temps. Voilà, c'est ce, ce que je pense. Mais en tout cas, il n'y a pas de baguette magique. Je ne pense pas qu'on puisse changer les mentalités, qu'on puisse changer les manières de faire de manière très rapide de toute une société sur ces questions-là. Vous évoquez la question du, du temps qui est, vrai, qui est très importante dans, dans, une, dans le fait de, de créer une culture de protection des données, une, une compréhension aussi qui est différente selon… Euh, Selon les pays, même, même à l'intérieur de régions, euh, vous, vous parliez de, de l'Afrique, mais au, au sein de l'Europe, c'est un petit peu la même chose. Si vous demandez à une personne euh, en France et en Allemagne ce qu'elle entend par la vie privée, les, les réponses vont être, vont être très différentes et c'est des, des choses importantes à, à, à intégrer également dans notre... Oh. Euh, dans nos cultures, ce qui prend du temps. En revanche, ce qu'on voit évoluer assez rapidement, c'est des développements en matière d'identité de, euh, numérique, des débats qui avancent très, très vite. Et donc, je voulais orienter un petit peu la discussion ouais. euh, vers ce point qui a un lien très important avec les questions de, de protection des données, puisque euh, qui dit identité numérique, dit ouais. données au final. Euh, je vous remercie d'avoir souligné le point, forcément aussi, de, de répéter quand on protège des données, on protège la dignité d'une personne et la personne derrière. Et donc, dans ce contexte euh, d'identité numérique, quel regard vous sur le fait de voir ces développements, en particulier dans votre région, de, de, de, ces, de mesures visant à créer une, une tendance globale, mais aussi régionale, d'identité numérique Alors, il faudra commencer, premièrement, par dire, c'est ma position et je la défends tout le temps. Moi, je ne me mets pas contre l'évolution technologique, contre la numérisation et, la, et, et tout ce qui est en train d'être fait. Le monde change, et en train de changer il va falloir qu'on s'adapte, mais quand les précurseurs ou en tout cas les visionnaires disaient que dans 30 ans, il n'y aura peut-être pas les professions qu'on a aujourd'hui, je pense que c'est une réalité, on le voit déjà à notre échelle, avec notre espérance de vie et les années qu'on a à vivre, on voit très bien qu'il y a 10 ans, qu'il y a 15 ans, qu'il y a 20 ans, ce n'était pas exactement la même chose et qu'on ne pensait pas que l'évolution aurait été aussi rapide. Regardez ce qu'on est en train de faire maintenant, c'était impensable il y a 10 ans. Pourtant, les choses changent et il faudra en profiter, en tirer le maximum d'intérêt, ah. de, de, de, de retour, je veux dire. Alors, la question de l'identité numérique, premièrement, il ne faudra pas oublier que l'identité est un droit pour toute personne. Et que si on vit dans des espaces numériques, eh bien, il est indispensable d'avoir des échanges numériques. Et donc, il va falloir créer une identité numérique. C'est d'une platitude à la limite, je m'excuse, mais c'est une évidence. C'est une évidence. Je pense que l'identité numérique est nécessaire, mais je reviens à tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, pour les avancées technologiques, oui, pour tout ce qu'on est en train de créer, mais il faudra toujours penser à l'être humain. Alors, il y a des dangers indiscutablement. Moi, je pense que sur ces questions-là, il faut bien réfléchir, il faut bien discuter, il faut bien, excusez-moi le terme, ruminer toutes ces questions-là, mais ne pas se jeter les dans un mimétisme aveugle, à essayer de refaire, à plaquer tout ce qui a été fait ailleurs et qui n'est pas nécessairement bien adapté à, cette, à, à notre propre situation. C'est là le problème. J'entends par exemple les gens amoureux de l'exemple estonien. Moi, je ne suis pas contre l'exemple estonien, ça pourrait être l'exemple belge, ça pourrait être n'importe quelle autre euh, expérience qui réussit et qui est en tout cas très bien développé et, et, et exprimé, en tout cas présenté comme de, des best practices en quelque sorte. Moi, je dirais qu'il faut que dans chaque espace, on puisse analyser la situation, voir le niveau de connaissances et de culture des personnes qui vont avoir à utiliser tout cela, et par la suite mettre un cadre juridique et aller de l'avant pour indiscutablement développer une identité numérique qui est indispensable et nécessaire. Alors, par la suite il y a des problématiques qu'il va falloir poser. En Afrique, par exemple, on est allé à l'identité numérique. Mais avec quoi Eh bien, avec la création de bases de données biométriques systématiques des populations que les États gardent chez eux. Ça, on est contre, mais on pourra en reparler, si vous voulez, plus tard. Exactement, M. Gades, avant d'aborder cette, cette très, disons, épineuse question des bases de données biométriques, vous avez parlé et citer l'exemple estonien qui est repris comme modèle et notamment en Tunisie qui est repris comme modèle et on a vu récemment le ministère d'éthique proposer faire des workshops sur le modèle estonien et le proposer comme possible solution comme solution qui serait implémentée pour remplacer des procédures administratives telles que la procédure pour les copies conformes ou pour la signature légalisée Question générale, que pensez-vous du modèle estonien Moi, je n'ai rien contre le, le modèle estonien, comme tous les autres modèles. Je pense que ce sont des modèles qui ont été appliqués dans des pays qui les ont intériorisés, acceptés et qui en ont fait une réussite dans leur contexte. Moi, je et... dis tout simplement, ça peut être beau en Estonie, ça peut être beau ailleurs, euh, au, au Burkina, je ne sais pas, je prends n'importe quel exemple. Mais par contre, il faudrait être sûr que tout ce qui a été mis en place, soit bien adapté à la réalité et à la situation des différents États. Quand vous avez une, une identité numérique, que vous euh, comptez donc sur les échanges et sur toutes ces procédures qui se font en ligne, ben, si vous avez une connexion Internet qui coupe toutes les trois minutes ou qui est instable, ça ne fait à rien du tout d'aller là-dessus. Et donc, il va falloir... Euh, euh, enlever toutes les, les zones blanches ou euh, rouges, etc., mais en tout cas où il n'y a pas de couverture nécessaire, il va falloir connecter toute une population, il va falloir démocratiser la, la, la, la connectivité, etc. Et tout cela, c'est un travail préalable à venir dire par la suite, eh bien voilà, on institue une identité numérique. Si l'outil, si le canal n'est pas efficace et sur lequel on ne peut pas compter, on ne peut pas s'amuser par la suite à enlever toutes les procédures papier et dire voilà, maintenant on va tout faire en passant par du numérique. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, est-ce que cela empêche d'y travailler, d'y réfléchir, de concevoir les choses Non, bien sûr. L'Afrique, par exemple, a travaillé sur le modèle estonien africanisé en quelque sorte avec le, le système du mobile ID, etc. Et donc, ça réussit dans certains pays, ça ne réussit pas dans d'autres. Alors, je ne sais pas ce que ça, ça donnera chez nous, mais, mais je, suis, je reste en tout cas assez, pas sceptique, non, mais euh, attentif à voir quelle, vont être la, quelle va être la manière et le process qui va être suivi pour pouvoir tout mettre ça en place de manière à être sûr d'avoir un résultat efficace. Et en parlant euh, du modèle estonien, ceci nous ramène aussi à un autre débat ici en Tunisie, celui de la carte d'identité biométrique euh, et euh, le souhait ou peut-être le vœu du ministère de l'Intérieur d'implémenter cette solution avec la base de données biométrique. Euh, D'ailleurs, AccessNow a publié, euh, bien sûr, un communiqué là-dessus et détaillant euh, pourquoi nous sommes d'accord, nous sommes pas d'accord, bien évidemment, contre ce genre euh, de solution pour… Pour, euh, tout, en tout ce qui concerne euh, le droit à la vie privée, le respect euh, donc, euh, de la dignité euh, de l'être humain dans sa vie privée et dans son intimité, vous aussi vous, vous y êtes opposé. Pouvez-vous nous donner euh, de plus amples explications au détail pourquoi vous vous opposez à la solution telle qu'elle est présentée par le ministère de l'Intérieur Non, ah, Parce que c'est une solution miracle pour euh, n'importe quel euh, policier, ça tombe sous le sens. Pas de policier, même de, pour n'importe quel état. Je dirais, si, si, si tu permets, je dirais que c'est la seule solution euh, possible pour tout État qui n'a pas investi pour avoir un État civil fiable. C'est de là que vient le problème. Et c'est pour cela que je suis contre l'institution d'une base de données biométriques en Tunisie. Parce que nous, on a un, un, un État civil fiable depuis maintenant plus d'un siècle. Cet État civil garantit que toute personne n'a qu'un extrait de naissance et qu'il n'y a personne qui n'ait pas d'extrait de naissance. Et donc, si le départ, on peut identifier toutes les personnes sur, de, de, sur le territoire national à travers le fichier d'état civil, par la suite, ça devient automatique de pouvoir lui donner une carte d'identité biométrique, mais où on ne garderait pas les données biométriques pour être sûr qu'il n'y ait pas une personne qui puisse obtenir deux pièces d'identité. Puisque à chaque demande de pièce d'identité, il fournira, même s'il la perd ou la détruit, ou, ou, etc., pour, la, pour en prendre une autre, avoir une autre copie, bah, il donnera les mêmes documents, c'est-à-dire un extrait de naissance. Je dirais qu'il n'a pas même à le donner, puisque normalement, ça devrait se faire avec un échange de données entre les différents services de l'État. Ça, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas en Afrique on a des personnes qui peuvent naître, qui peuvent vivre, qui peuvent mourir et qui n'ont aucune traçabilité de leur passage sur Terre parce que les fichiers d'État civil, et on travaille dessus d'ailleurs avec l'Organisation de la Francophonie et l'Association francophone des autorités de protection en ce qui concerne la mise en place des fichiers électoraux à travers les fichiers d'État civil. C'est un travail qui est très, très difficile dans ces situations-là. Maintenant, ce qui se passe en Estonie, par exemple, il faudra aussi mettre les choses et, et, et, et aux, échelles, aux différentes échelles d'État. L'Estonie, c'est 2 millions d'habitants. Est-ce qu'on pouvait appliquer le même système dans un pays où il y a 50 millions d'habitants L'Estonie, on a travaillé sur les 2 millions pour rehausser le niveau de l'informatisation de de et de la numérisation de la société avec toutes les catégories d'âge et toutes les tranches d'âge. Est-ce qu'on est capable de faire ça pour des pays comme les nôtres je ne parle pas de la Tunisie, mais je parle de pays qui ont beaucoup plus de problèmes de, de, de, de population, de, de grande masse de population, mais aussi de population assez dispersée, de population non connectée, de population non éduquée en matière du numérique. Donc vous voyez, je peux transposer ce truc-là avec toute facilité. C'est comme ce qui a été fait en Inde d'ailleurs. La, la population indienne, on a trouvé la solution, on a dit, tiens, on va faire une base de données biométrique de toute la population, ce qui permettra de bancariser, de faire des échanges économiques, etc., de manière beaucoup plus simple, des procédures administratives. Oui, on l'a fait. Pourquoi Parce qu'effectivement, je pense que l'État indien n'avait pas une idée réelle sur sa population. Et on est arrivé à quoi On est arrivé à 1,4 milliard en, d'enregistrements biométriques dans la nature. Et donc, euh, une des grandes responsabilités d'un État qui n'a pas assuré euh, la garantie de la dignité de les, des êtres humains en garantissant leur identité numérique. Euh, C'est ça ce qui est grave. Ça s'est passé maintenant en Argentine, et ça pourra se passer dans n'importe... Parce que dans ces pays-là, ça a été médiatisé. Et vous pensez que les bases de données de toutes les cartes d'identité biométriques qui se trouvent sur le territoire africain n'ont pas été hackées C'est impossible. C'est impossible. Mais on n'en parle pas, tout simplement. Il a fallu que Snowden sorte parler de ces questions-là de, de, de, de piratage des bases de données biométriques, par exemple celle de l'Inde, etc. Mais autrement, c'est des choses dont on n'entend pas parler. Et donc je dis, il faut indiscutablement, quand on a un support comme l'État civil tunisien, se passer de ce risque énorme qu'on ne peut pas contrôler et qui est celui de mettre en place une base de données biométriques et se contenter de faire ce, qu fait, euh, ce que fait le règlement européen sur les pièces d'identité, ce que dispose la loi allemande sur cette question-là, la loi portugaise, etc. Quand on a à faire une carte d'identité biométrique ou un passeport biométrique à euh, des citoyens, eh bien, on stocke les données dans la puce et on supprime directement ces données de la base de données, donc de la structure qui délivre ce document-là. Moi, je leur dis, regardez, regardez ce qu'a fait la Grande-Bretagne, ah ben, elle a complètement supprimé la carte d'identité nationale parce que c'est une atteinte à la dignité d'un être humain. On ne fiche pas les personnes et donc il n'y a plus de carte d'identité en Grande-Bretagne et sur le passeport biométrique, il ne stocke que la photo du visage, donc le portrait, et pas les données biométriques dans le passeport biométrique anglais. Ah voilà, ce, ce sont les best practices. Il faudra réfléchir à tout cela. Le seul problème aujourd'hui, c'est que à vouloir faire de la mimétisation aveugles, même une tautologie à la limite, à vouloir euh, appliquer les choses les plus simples qui nous fassent arriver à des résultats faciles, eh bien, on se retrouve dans des situations inextricables, très dangereuses, irréversibles dans les dommages, avec des dommages irréversibles parce que la, la perte d'une base de données biométriques des citoyens, c'est terminé, euh, c'est irrécupérable et c'est quelque chose qui a des conséquences très, très graves sur, je ne dirais pas, sur les citoyens seulement et sur les individus seulement et sur les identités de ces personnes-là seulement, sur la souveraineté des États. Quand je vous entends parler, euh, je pense que se pose la question aussi de la, de la responsabilité des États, notamment européens dans, dans les exemples mentionnés, mais probablement aussi oh oui. d'autres États. américains, Pas seulement des États, mais des entreprises de les nos entreprises. pays qui, qui, qui viennent dans, dans, dans vos régions. Donc vous avez parlé de l'Inde, de l'Argentine, de la Tunisie, mais c'est le cas dans plein d'autres pays. Dans, dans ces régions qui essayent, comme vous expliquiez euh, au début de notre entretien, de, de créer cette culture de la protection des données, mais ces entreprises ouais. et ces pays européens qui arrivent avec cette culture depuis 40 ans à venir vendre un petit peu et promettre euh, les solutions techniques, exactement. Et quel regard vous avez un petit peu sur cette, un peu, cette ingérence d'État européen qui à oh. la fois vient sous, le, sous un œil bienveillant, mais aussi pousse peut-être à des, des changements numériques euh, sans prendre en oh. compte la, la situation locale oui, non, mais attention, je n'accuse pas les États européens. Ils n'ont rien à voir là-dedans, les États européens. Non, ce sont les entreprises internationales et multinationales qui sont, qui sont responsables de tout cela. Moi, je suis étonné, par exemple. Voilà, je vais vous le dire clairement et, et, et, et sans vouloir choquer personne. Ce sont les entreprises qui, qui développent ces technologies. Ben, vous savez, c'est comme les, les, les entreprises pharmaceutiques. C'est exactement la même logique. C'est des marchés potentiels et donc c'est tout à fait normal ce qu'ils font bah, pour gagner de l'argent, bah, c'est normal. Ils vous vendent des euh, systèmes qui vous coûteront de plus en plus d'argent pour pouvoir les maintenir en vous euh, promettant euh, tout ce que vous pouvez imaginer, en vous faisant rêver vous allez voir, il n'y aura plus de procédures papier, vous pourrez reconnaître tout le monde, vous pourrez avoir les informations qu'il faut sur tout le monde, etc. C'est etc. Ben, tout à fait normal. Je ne vois pas quel est le décideur qui ne rêverait pas de ça. Sauf qu'il faut qu'il y ait un, des contre-pouvoirs, des personnes qui puissent donner un discours différent, de pouvoir attirer l'attention, de pouvoir constituer un système de veille, un système d'alerte, pour pouvoir sensibiliser ces décideurs à prendre la décision idoine. C'est ce que je fais depuis 2015 en Tunisie. Et depuis 2015, ce système est bloqué parce que je n'arrête pas de revenir à la charge. Maintenant, je le dis et je l'avoue, c'est quelque chose qui me réconforte dans ma position puisque Access Now est avec nous actuellement sur cette question-là. Mais je peux vous assurer qu'on est peut-être les seules voix dissonantes dans cet espace qui est la Tunisie aujourd'hui. Mais on arrive à bloquer la manière de faire ou l'orientation qui est à mettre en place. Mais donc, moi, je n'accuse pas les États. Je ne pense pas que les États européens veuillent instituer ou mettre en place des, des, euh, des systèmes qui ne mettraient pas chez eux en place. Mais par contre, les entreprises les dépassent. Ce sont des entreprises qui sont autonomes, qui ont leur propre logique et qui ont un seul intérêt, c'est le gain, bien sûr. Et donc, ils voudraient bien installer tout cela partout dans le monde pour avoir beaucoup plus de retours en entretien et en, en, en tout ce qui euh, cela euh, un, un, implique en achat de matériel et, et tout ce qui va avec, bien sûr. Parce que vous pensez, on a une dépendance extraordinaire. Vous dites une carte d'identité biométrique ou un passeport biométrique, mais nous, ces cartes et ces, et ces pièces d'identité, on ne les produit pas, on les achète. Et donc, vous imaginez le marché et après, bien sûr, c'est donner beaucoup plus de facilité pour, pour, pour les États pour pouvoir avoir le plus d'informations possible. Et je pense que tous ces États-là euh, euh, ne, ne cherchent pas autre chose que ça. Donc, c'est la facilité. Euh, Monsieur Gaddès, vous avez évoqué, en plus de la responsabilité des, des, des multinationales et des grandes entreprises, vous avez évoqué euh, aussi euh, le devoir de contrepoids et euh, de contre pouvoir euh, notamment avec ce que vous faites en Tunisie. Euh, ce euh, fait. Dans un scénario idéal, euh, dans un scénario où vous aurez euh, une instance avec un meilleur budget, avec des possibilités de sanctions euh, et de contrôle décuplés, quelle serait votre première action, votre première cible ah, là, euh, là c'est une très, très bonne question, effectivement. Vous pensez que si j'avais beaucoup plus de moyens, j'aurais une autre politique euh, ou une autre manière de faire Vous savez, je, je suis là depuis 2015 dans ce, dans, dans, dans, à la présidence de cette instance. Si j'ai demain une loi comme le RGPD en Tunisie, je ne commencerai pas par sanctionner les gens. Je terminerai à faire de l'accompagnement. Parce que les gens font ce qu'ils font sans aucune connaissance de toutes ces questions-là. Je reviens à tout ce que j'avais dit tout à fait au début. S'il n'y a pas la culture, vous allez trouver des gens qui se retrouvent devant un juge parce qu'ils ont fait un acte qu'ils ne savaient pas, au contraire à la loi. Et donc, il y a de la bonne foi derrière. Alors, qu'est-ce qui serait intéressant, mettre ces gens en tôle, les condamner à des millions de, de, de millimes de, de, de, de sanctions euh, Je ne pense pas que ce soit le plus intéressant. Et donc, je continuerai, bien sûr, à brandir le bâton de la sanction, mais qui sera effective, qui sera possible mais je continuerai à faire de l'accompagnement, c'est-à-dire les prendre par la main, leur montrer comment faire pour se mettre en conformité le plus rapidement possible et leur montrer l'intérêt pour eux, avant tout, de se mettre en conformité en, dans la protection de données. Donc pour moi, qui suis juriste, je vous assure, et je vous le répète, et je suis juriste depuis un bon bout de temps, je vous assure, ce que j'ai appris, et je suis à la veille de la retraite, euh, un texte ne fait jamais le printemps, même s'il est arabe. Et donc, ne pensez pas que c'est en mettant qu'un texte, qu'on va changer les choses. Il faut travailler sur la culture des gens, il faut rentrer dans la maison des gens, il faut leur expliquer le pourquoi de la chose. Et moi, en tout cas, chaque fois que je me suis attelé à faire cela, j'ai toujours eu un retour positif. Mais dire, voilà, on va sanctionner tout le monde, vous savez, ça peut donner des résultats, mais je ne pense pas que toutes les autorités européennes sont en train de s'amuser à sanctionner tout le monde. Hein, ça serait catastrophique pour toutes les économies européennes et même internationales. Bon, ils s'occupent à, à la grande bataille qu'ils ont avec l'espace américain, mais avec Schrems 1, Schrems 2 et bientôt, je pense, Schrems 3, parce que c'est dans la logique des choses, tant que les États-Unis ne, ne, ne prennent pas la décision de devenir un espace de protection des données. Mais je pense en tout cas que ça se fera petit à petit et que les cultures changeront et que ça deviendra. C'est déjà une norme universelle. Quand il y a quand même 100, 150 lois dans le monde, dans les différents États qui protègent les données personnelles, c'est qu'aujourd'hui, même en l'absence d'une convention internationale des Nations Unies sur la protection de la vie privée, c'est quelque chose, c'est un train qui est en marche. Et donc, il est très difficile d'arrêter les trains. Monsieur Gallès, merci quelque beaucoup positif. pour... Euh... Pour votre, pour votre participation, pour cette conversation et pour le travail que vous faites au quotidien pour la protection des droits, non seulement en Tunisie, mais dans l'espace francophone. Et on vous remercie de votre ouverture et de votre euh, disponibilité à discuter, que ce soit à RightsCon et en dehors. Merci à tous ceux qui ont suivi cette conversation. Ça a été un plaisir. Euh, restez avec nous. Le programme de RightsCon continue et bonne conférence à tous. Merci à vous. Merci. And that's a wrap. Enjoy your other sessions and we'll see you later.